Je dirais qu'être pure player n'est pas forcément antinomique avec l'omnicanalité. Quand on regarde des activités des furets aujourd'hui, nommées sur des produits qui sont complexes, sur des dépenses contraintes, quand on parle de l'assurance ou le prix immobilier, il s'agit de produits que les clients ne comprennent pas facilement d'ailleurs. Il y a des clients qui vont décider de commencer en ligne et terminer en ligne et acheter en full web avec le partenaire de leur choix, mais il y a également une majorité des clients au final qui décident de poursuivre par téléphone, ou même quand ils décident de poursuivre en ligne, ils sont quand même rappelés par le partenaire. Pour l'accompagner à ce client là dans ses démarches et l'aider à finaliser être sûr de bien comprendre ce qu'il y a derrière l'offre à laquelle ils vont décider de souscrire. Quand on parle de prix immobilier, c'est un produit très engageant. C'est un produit qui est sur 20 ans, souvent ça représente le tiers des dépenses d'un ménage et le choix qu'on a fait chez les Furets c'est donner le choix au client de commencer en ligne tout en finissant derrière en agence physique avec un courtier de proximité que le client sélectionne lui-même, que ce soit proximité par rapport à son bureau, par rapport à son domicile et là la personne aura la chance d'avoir un expert en face qui pourra l'accompagner dans ses démarches de bout en bout.